Bonjour les amis, c'est SpiceDoc et aujourd'hui on va parler des cartes Pokémon. Pikachu par Ok. Donc avant de commencer.. Oui mais je voulais sortir et, et bah, j'ai parlé à la porte et elle voulait pas se bouger. Et même l'air. Je compte jusqu'à 3. 1, 2. Ok, ok, je pars, je pars tout de suite. Pikachu Pikachu. Avant de commencer la vidéo. Je tiens à vous partager une superbe chaîne YouTube qui s'appelle Moujib Zahilaili. Je le suis depuis à peu près quelques mois et il fait des vidéos incroyables. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller sur mon site spice Je pense que tout le monde connaît les cartes Pokémon rares. Alors là, c'est pas possible que tu les connaisses pas. Ça parle des Pokémon de partout pour ceux qui connaissent pas, même si ça m'étonnerait. Moi, je connais pas Tais-toi En fait, les gens s'amusent à acheter des cartes Pokémon depuis l'année 2021. Très, très rare Et quand je dis cartes Pokémon, c'est juste des cartes avec des monstres dessus Des monstres Qui voudrait acheter ça pour 250 000 dollars Bonjour Je suis un monstre Je vaux 50 milliards de dirhams. <musique> beaucoup. Et avec tout ce que je viens de te dire, si tu connais pas les cartes Pokémon, je dois t'acheter un téléphone tout de suite. T'inquiète, c'est moi qui m'en occupe. Allô, Apple? Oui. Allô? Est-ce que je peux avoir un iPhone 12 Pro pour quelqu'un? C'est hyper méga ultra méga giga duragiragir urgent. urgent. Euh, Est-ce que vous venez de me dire que vous pouvez me vendre la carte Pokémon Dracofeu pour Seulement 10 euros, monsieur Mais non, c'est pas ça Ok, monsieur, merci beaucoup. Rendez-vous demain à Morocco et je ramène que 9 euros. Attention, que 9 euros. Mais vous êtes fou Vous négociez pour un truc que j'ai pas et que je vends pas euh, Monsieur, je viens de voir mon compte dans la banque et en fait j'ai que 5 euros. Donc, euh, Demain je ramène 5 euros, ok Mais cette carte vaut 50 000 dollars Merci beaucoup vous êtes le meilleur, meilleur dresseur de Pokémon de cartes Rare. Vous voyez, tout le monde est règle dingue des Pokémon. Mais moi, le monstre, je suis d'un des autres monstres. Qui aurait pu imaginer que les cartes Pokémon qui se vendaient il y a 20 ans à même pas 10 euros, se vendraient aujourd'hui à plus de 50 000 dollars C'est le prix d'une Audi A535 édition Jean-Claudette Tonis. C'est pas possible il y a certaines personnes qui disent qu'ils collectionnent juste parce qu'ils aiment les cartes Pokémon. Mais on sait tous, oui, même toi qui vas liker cette vidéo, que c'est juste pour le business, l'argent. Pokémon. Pokémon. Mais moi, personnellement, je pense vraiment qu'il y a vraiment des gens qui collectionnent par amour. Comme. Cette personne qui a dépensé 2 millions de dollars pour des cartes Pokémon. Oui, oui, c'est moi, Logan Paul. Je comprends pas, il est fou. Moi je dépenserais pas un centime pour cette carte de, de nul. Eh hey, eh, c'est toi le nul C'est toi le nul, ça se voit En fait, c'est moi le nul. Mais en fait, il peut revendre carte par carte et se faire un maximum de. Imaginez si Logan Paul faisait une chanson pour les cartes Pokémon 2021, money money Pokémon Chez toi. bonjour je vais acheter des cartes pokémon ok tenez mais donnez moi d'abord 10 centimes oh yes je suis sûr je vais trouver un drapeau feu um, alors qu'est ce qu'il y a comme carte quoi mais c'est une blague aucune carte rare aucune carte moyenne aucune carte petite que tes cartes mini petites c'est pas juste bien sûr ne croyez pas à ça car il y a beaucoup Génial 50 000 euros et vous la revendez 60 millions d'euros C'est un très bon deal Et en fait il va t'envoyer que la photo Tout le monde croirait à ça Imagine il te met la photo sur l'annonce Toi tu vas croire que tu reçois un carte. Et il va t'envoyer que la photo Et tu n'auras pas de chance Moment de silence Pour ceux qui se sont fait arrêter. Comme les cartes Pokémon sont de plus en plus rares, on dirait que c'est une espèce en voie d'extinction. Tout le monde la veut. Bonjour, je suis Ishia. Pokémon. Attrapez Yes Pas si vite Tu me donnes d'abord 250 000 dollars. Et ouais, ça rigole pas avec moi. Il n'en est pas question Et pep, pep, pep, pep, pep. Soit 250 000 dollars, soit tu pars dans ta maison avec rien dans tes mains. Oh non, mais je peux charger depuis des mois toi aussi c'est comme ça, c'est comme ça les Pokémon. pas gentil. La carte Pokémon ici, Ara. J'espère que je le prononce bien. Parlons un peu de cette carte. C'est l'une des cartes Pokémon les plus chères au monde entier. Vous allez me dire. Hey, Spice Doc C'est qui sur la carte Débrouillez-vous. Qu'est-ce que vous croyez Je suis votre prof d'histoire 0 de carte Pokémon. Jean-Claudette Ils m'ont vraiment demandé c'est qui sur la carte d'Ishihara. Ils sont trop bêtes. Ouais, ouais, ok, ok, ok. Bien sûr, je rigole. Cette carte a été vendue à plus de 250 000 dollars lors d'une vente aux enchères. Mais ça se voit que les cartes Pokémon, c'est pas de la rigolade. Non, non, c'est pas de la rigolade. Non, non. En fait, sur la carte, il y a le visage du PDG de Pokémon Cards Company. Euh, on dit Compagnie ou bien Compagnie Moi, je suis le monstre. Je pense qu'on dit Compagnie. Et le nom de la carte, comme vous l'aurez deviné, c'est le nom du PDG. Euh, Oui. PDG Président Directeur Général On savait, maintenant on sort mais ben, il a complètement raison Moi un jour si j'ai une entreprise Je vais faire un produit sur moi-même C'est pas bête ça Bonjour, je suis le PDG de Chambre Construct Comme on a eu un achat ce dernier mois Ce qui est quand même incroyable Euh, c'est pas dire que... Non, non c'est pas incroyable Je viens de dire que C'est incroyable Oh, incroyable je viens de dire que tu vas te taire et que c'est incroyable ok ok oui c'est incroyable okay. et aujourd'hui on va vous présenter mon nouveau produit ben bien sûr une chambre comme vous le savez tous euh, sur le live il n'y a que 0 view 20 oh je vais te virer là parce que là tu m'énerves ouais tu et bien sûr, n'oublions pas le slogan de chambre Construct. Chambre construct flûte, flûte, flûte. Jean-Claude Jute. Hey, Hé, mais, mais c'est Jean-Claudette, moi. Ouais, c'est ce que j'ai dit, Jean-Claudette. Je t'ai bien entendu, t'as dit Jean-Claudette. claude Oui, mais j'ai dit Jean-Claudette, tu veux la voir ou quoi Tu vas voir, je vais te mettre une patate. Oh, ok, ok, j'ai dit jean claude oui, c'est vrai. Patate Tu es bête. qu'est-ce que je veux leur dire maintenant Moi, je comprends rien ce qu'on dit. Tu dois éclaircir un peu ton sujet. Ouais mais j'ai oublié que j'avais rendez-vous pour vendre une carte Pokémon. Je peux pas les abandonner. Je suis en train de faire une vidéo. Idée. Ah oui. Quand j'ai une idée, j'ai crée une idée. Euh, tu peux faire la vente en vidéo. Mais t'as complètement raison Azok. Viens, on va se faire un collant! Bah je intérêt à ramener un peu de chocolat et à ne pas acheter la carte. Quoi Jean Claudette Non rien. Mais qui t'as fait un clin d'œil là Mais j'ai pas fait de clin d'œil. Mais j'ai vu t'as fait un clin d'œil là Mais, mais c'est pas possible Mais c'est quoi ça Jean-Claudette, t'es devenu fou ou quoi Y'a rien là Ah non y'a rien Jean-Claudette tu vas me rendre fou là <rire> Bonjour, je suis là pour la carte Oui bonjour, voici la carte Est-ce que je peux la prendre Pour la voir non. Si, non, si, non, si, non, si, non, si, non, si Ok Merci beaucoup. Pas mal. Euh, bien sûr. jean claudette il vient pas de nous voler la carte là Mais Non, non. Mais à qui tu fais des clins d'œil Je fais pas de clins d'œil. Il va la ramener demain. C'est pas possible jean Claudette c'est quoi ce truc Ok, cette fois je te fais confiance. Mais il faut qu'il la ramène demain. Oui, oui, bien sûr. Allô, je suis jean claudette la femme du vendeur de la carte. Vous êtes bien acheteur euh Oui, c'est bien moi, je viens dans deux heures, que me voulez-vous Oui, en fait j'ai un petit... Vous me faites peur, hein? dites-moi le dit <rire> Vous allez venir, vous allez prendre la carte sans payer. Moi je vais dire à mon frère que vous la rendrez demain, alors que pas du tout. Euh oui, et quoi d'autre madame À condition que vous me donnez 5000 euros. Euh, normalement le prix de la carte ça 20 000 euros on a gratuitement. Je vous donne cette euros à vous. Ok Mais c'est trop bien Rendez-vous dans deux heures, monsieur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Bye a yasta